Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Euh, juste quelques annonces en nous préparant pour notre cours euh, de, du vendredi 20 mars euh, qui sera fait par Zoom. Je vous euh, envoie le lien par dans nos annonces sur Brightspace. Donc pour le cours euh, de demain, nous allons regarder le, la nouvelle version du syllabus ensemble, euh, vous aurez le temps de poser des questions, donner des suggestions pour le syllabus ainsi que pour le restant du cours, euh, nous commencerons la nouvelle matière, je vais afficher les notes sous peu. Uh, et donc, important de noter que je vous encourage d'être là uh, sur Zoom uh, durant le temps du cours, mais il n'est pas obligatoire que vous soyez là. Je vais enregistrer la session, je vais afficher la vidéo par la suite. Donc, si vous ne pouvez pas être là, c'est correct. Uh, vous pouvez toujours avoir toutes les informations par la suite. Donc, continuez à vous porter bien, continuez à vous à connecter avec du monde en virtuel ou à distance et j'ai hâte de vous voir et de me connecter avec vous demain.